Seigneur, que ton esprit aide à faire de mes mots des mots de bonne nouvelle pour celles et ceux qui les entendent. Amen. Le premier texte de Zacharie que nous avons entendu se termine sur le récit des chevaux qui ont parcouru la terre. Ceci. Et dans la Bible, comme dans les dessins animés, parfois les animaux parlent. Les chevaux, donc, rapportent la chose suivante au messager du Seigneur. « Nous avons parcouru la terre, toute la terre est en repos et tranquille. » Ces mots tout simples, « toute la terre est en repos et tranquille », suscitent en moi, et peut-être aussi en vous, un désir doux, presque douloureux. Quelle puissance dans cette terre en repos et tranquille. Quelle paix également évoquée par ces mots. Comme j'aurais envie aujourd'hui dans notre monde agité et animé de conflits, d'entendre ce rapport à l'issue d'une nuit parcourue, à passée à, passer à parcourir la terre. « Toute la terre est en repos et tranquille. Et au milieu de cette terre, moi aussi, je suis en repos et tranquille. » Pourtant, mon agenda et les bulletins d'information me rappellent sans cesse que ni le monde ni moi-même ne sommes au repos. Quel contraste également entre l'affirmation de Zacharie au chapitre 1 et celle qu'on trouve au chapitre 6 du même livre, où les quatre chars tirés par les chevaux représentent les quatre vents du ciel. On les imagine prêts à se déchaîner sur la terre, ces chars tirés par des chevaux vigoureux. Et peut-être que c'est justement ces images de Zacharie que l'Apocalypse veut rappeler dans le passage que vous venez d'entendre et qui évoque l'apparition de quatre chevaux montée de quatre cavaliers. Quel contraste entre le calme du premier passage de Zacharie et la violence à peine contenue du passage de l'Apocalypse. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont bien connus de la culture populaire. En ce moment, ils réapparaissent dans des jeux vidéo, sur Facebook même, avec des fils de conversation entre les quatre mais également aussi dans des mimes autour de la pandémie, de la guerre contre l'Ukraine. Vous avez peut-être même vu au début du premier confinement les quatre cavaliers euh, illustrant la pénurie de papier de toilette. Avant ces reprises humoristiques, les cavaliers ont généralement été nommés conquête, guerre, famine et mort. Dans le contexte historique de l'Apocalypse, il représentait probablement des entités particulières comme les menaces représentées par les parthes, pour le premier cavalier, la mise en danger de la paix romaine pour le deuxième, l'augmentation du prix des céréales liées à des insécurités au sein de l'Empire pour le troisième et la mort pour le dernier. Luther va également les interpréter négativement en donnant des traits orientaux au premier cavalier qu'il identifie avec, comme il le dit, la menace turque. Les cavaliers sont également repris dans une chanson de Metallica où ils sont identifiés comme temps, faim, pestilence et mort. Il semble donc bien que les quatre cavaliers du chapitre 6 de l'Apocalypse peuvent fonctionner comme des contenants vides qui peuvent intégrer les significations que chacune, chacun trouve important de leur donner, des signifiants en attente de signifier. Reste que dans l'Apocalypse, les contenus associés à chaque cavalier sont négatifs et violents. Le premier cavalier monté sur son cheval blanc part pour la victoire. Il évoque peut-être celui qui monte un autre cheval blanc en Apocalypse 19. Le cavalier d'Apocalypse 19 se nomme Fidèle, et vrai. Il fait la guerre avec justice et souvent on pense qu'il représente le Christ qui à la fin des temps va vaincre les puissances du mal. Mais au chapitre 6, le rôle du premier cavalier est plus ambigu. Il fonctionne comme un symbole de victoire. Peut-être qu'il rappelle aussi les nombreuses représentations sous forme de statuettes de déesse ailées de la victoire qu'on trouve un peu partout dans le pourtour méditerranéen à cette époque. Et si vous êtes passé au Louvre et que vous avez vu la victoire de Samothrace, c'est l'exemple géant de ces petites statues qu'on trouve un petit peu partout. Le deuxième cavalier, sur son cheval rouge-feu, détruit la paix et fait en sorte que les humains s'entre-égorgent. On peut voir sous les traits de ce deuxième cavalier toutes les figures, historiques ou non d'ailleurs, qui ont mené à la guerre et à la dévastation. Les créations post apocalyptiques contemporaines en sont friandes. On peut par exemple penser à Voldemort dans la série Harry Potter, ou à la figure de Thanos dans les films des Avengers. Mais on peut évidemment, chacun, chacune, y identifier également une figure historique. Le troisième cavalier, sur son cheval noir, évoque l'inflation et la famine, la famine qui va résulter de l'inflation, puisque les produits de première nécessité, tels que le blé et l'orge, voient leurs prix augmenter. Quant à l'huile ou le vin, qu'on pourrait identifier avec des produits plus luxueux, ils sont épargnés dans cette hausse des prix. Autant dire que dans la crise que l'Apocalypse décrit, ce sont celles et ceux qui ont le moins qui souffriront le plus. Et ici, on peut se dire que plus ça change, plus c'est la même chose. Finalement, le quatrième cavalier, sur son cheval blême, en grec le mot est chloros, ça nous a donné chlorophylle évidemment, et chloros, ça évoque une couleur un peu indéfinissable, une espèce de vert assez pâle. Donc ce cheval verdâtre est identifié explicitement avec la mort. La mort vient suivie de l'adès, qui représente en même temps la divinité du royaume des morts et le royaume des morts lui-même. Ces quatre cavaliers sont autorisés, probablement par Dieu lui-même, à anéantir le quart de la terre. Leur pouvoir, quoique terrifiant et dévastateur, est limité par la puissance de Dieu elle-même. Cela fait également partie d'un motif concentrique dans l'Apocalypse, pour laquelle les catastrophes s'étendent toujours plus largement, au fur et à mesure du récit, mais ne touche jamais l'humanité entière. Il y a toujours une partie de la population mise de côté et préservée pour participer au culte. Le culte joue d'ailleurs un rôle fondamental dans le récit et ponctue de nombreux épisodes, comme une respiration au sein des catastrophes qui s'enchaînent dans le livre. il est évidemment tentant, aujourd'hui, d'associer les cavaliers aux différents mots qui nous assaillent, nous, personnellement, ou le monde. Le contexte actuel semble faire écho au langage apocalyptique, à son obsession avec une fin du monde toujours à venir, mais de plus en plus proche. On entend cette inquiétude dans les discussions autour de la crise climatique, mais on trouve également des nuances apocalyptiques dans les analyses des opérations de guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Notre avenir semble fragile et menacé par des forces qui sont difficiles à contrôler et à changer. La réponse donnée par l'apocalypse à ces situations est à première vue assez simple. Peu importe les violences et les horreurs qui prennent place dans le monde, l'agneau se montrera plus fort qu'elle et triomphera. C'est justement le rôle du cavalier d'Apocalypse 19 dont j'ai déjà parlé. Ce cavalier est identifié au chapitre 19 avec la parole de Dieu. Et l'Apocalypse explique qu'il viendra entourer des armées du ciel. Avec son épée, il frappera les nations, il les fera paître avec un sceptre de fer, il exprimera la colère, ardente de Dieu. On donne encore une fois son nom. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il détruit la bête, les rois de la terre et leurs armées. La défaite est si complète pour les forces du mal que le passage se termine en indiquant que tous les oiseaux se rassasient des chairs des victimes du cavalier d'Apocalypse 19. Dans le contexte donc d'un conflit entre deux puissances, la puissance du bien et la puissance du mal, l'Apocalypse à première vue offre la solution suivante, à puissance, puissance et demi. Le Christ et son Dieu triomphent de tous les autres pouvoirs. Ils sont infiniment plus puissants que les forces qui s'opposent à eux et ils s'inscrivent en fait parfaitement dans une logique de pouvoir violent, et guerrier face à cette réponse proposée par l'apocalypse on peut se demander que faire si un sauveur tel que celui proposé par l'apocalypse ne semble pas exister ou peut-être de manière plus importante que faire si la perspective d'un sauveur violent et guerrier ne nous semble pas suffisante ou pas souhaitable que faire si le modèle du Christ Tout-Puissant, qui prend la place de l'Empereur dans la hiérarchie du monde, ne nous satisfait pas Sommes-nous condamnés à aller chercher ailleurs que dans les récits de l'Apocalypse Le langage contenu dans ce livre, avec toute sa poésie fantastique, est-il en mesure d'offrir des pistes de réflexion quant à nos inquiétudes de fin du monde Au-delà de la présentation d'un Christ souverain et d'un Dieu tout-puissant, les deux contiennent leur part de violence, l'Apocalypse ouvre des espaces, il me semble, pour penser non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, ou les fins d'un monde. Deux pistes me semblent fructueuses. L'une s'incarne dans l'agneau immolé du chapitre 5, qui est le seul trouvé digne d'ouvrir le livre scellé. L'autre se joue dans la manière dont l'Apocalypse propose une réflexion sur le temps et l'espace. Et je vous propose de suivre l'une et l'autre. L'agneau immolé qu'on trouve pour la première fois dans Apocalypse 5 va jouer un rôle important dans la suite du livre. C'est une créature tout à fait particulière. Il est décrit de la manière suivante, en Apocalypse 5, au verset 6. Un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans cette description, a priori un petit peu mystérieuse, hein, d'un agneau couvert de cornes et dieu debout et immolé, il y a des indicateurs de pouvoir. Les cornes, dans l'Antiquité, plus une divinité a de cornes, plus elle est puissante. Cette corne, c'est le chiffre parfait, donc cette corne, il est parfaitement puissant et il est debout. On a donc des indicateurs de pouvoir, on a des indicateurs de maîtrise de la création. Il a sept yeux comme sept esprits de Dieu qui voient tout dans la création, mais il y a aussi des signaux de faiblesse. En tant qu'agneau, il est l'offrande par excellence dans les sacrifices, ce qui est évidemment souligné par le fait qu'il est présenté comme immolé. On entend d'ailleurs l'écho d'un autre prophète, des Haïts. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. » Donc celui qui va vaincre les puissances du mal, c'est l'agneau du sacrifice, celui qui ne répond pas à la violence par la violence, mais la subit. La figure du Christ est donc ambiguë dans l'Apocalypse. Elle n'est pas la victime qui accepte de souffrir pour sauver le monde. Elle n'invite pas au dolorisme. Mais elle n'est pas non plus celui qui triomphe sans conscience de la faiblesse, en voulant éviter à tout prix l'abaissement. Les deux dimensions, la puissance et l'abaissement, sont présentes dans le Christ de l'Apocalypse. Elles sont, à vrai dire, difficiles à concilier, et le livre lui-même semble parfois lutter pour garder les deux dimensions ensemble. On le voit dans la description de l'agneau debout immolé. Mais il reste que l'effort est là. Celui qui triomphe, c'est aussi l'agneau vaincu, qui propose une autre forme de souveraineté et d'incarnation du pouvoir. Si, face à la réalité de la violence que l'on trouve dans le monde, la figure de l'agneau immolé offre une réponse qui dépend de la christologie, l'Apocalypse va encore proposer une autre réponse, il me semble, et cette autre réponse est proprement apocalyptique dans le sens où elle joue sur la dimension révélatrice du livre. Vous savez sûrement en effet que le mot « apocalypse » vient d'un verbe qui en grec veut dire « dévoiler, révéler. L'apocalypse révèle, dévoile. Souvent, on le comprend comme la révélation de choses secrètes ou d'événements futurs. Mais la révélation se joue également, et à vrai dire peut-être plus, dans une perspective sur la réalité, sur ce que nous voyons dans le monde et ce que nous comprenons du monde. L'Apocalypse, dans son sens premier de révélation, de dévoilement, nous invite à regarder la réalité autrement, à aller au-delà de l'organisation apparente de l'univers, pour en saisir le sens profond, dans cette compréhension du temps et de l'espace proposée par l'Apocalypse, on trouve un rappel que le temps et l'espace délimités par le culte, ce qu'on pourrait appeler donc le temps et l'espace de l'Église, ne sont pas un temps et un espace hors de la réalité. Pour le dire autrement, le temps et l'espace de l'Église ne sont pas une façon de sortir de la réalité, d'échapper à notre réalité pour un moment. Au contraire, la révélation de l'Apocalypse, c'est de montrer que le temps et l'espace du culte, le temps et l'espace de l'Église, sont réalités au sens le plus profond. Ce sont justement des réalités plus réelles, plus importantes que les réalités auxquelles nous donnons de l'importance dans notre vie de tous les jours. Dans cette dimension de temps et d'espace plus réel, plus important, le culte, l'église sont peut-être le lieu qui nous révèle comment la terre, dans toutes ses imperfections, ses fêlures et ses luttes, peut être en repos et tranquille. Amen.